Alors en général, le format déjà il est un peu plus court et euh, je trouve que l'avantage d'écrire pour le web ou en tout cas que le projet ou les projets de manière générale euh, soient mis sur, euh, sur internet, c'est qu'on n'a pas, pas de barrière. On peut être vraiment libre, on peut être irrévérencieux dans le ton de l'écriture, dans ce qu'on filme. Alors je ne dis pas qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais, euh, mais en tout cas on peut euh, vraiment s'exprimer et je pense que ouais, le maître mot c'est la liberté. C'est une façon d'écrire différente parce qu'en web-série, dans l'absolu, on n'a pas toujours un producteur, enfin sur des, sur des choses indépendantes, etc ce qui est mon cas, j'avais personne au-dessus pour me dire attention machin. Effectivement, plus c'est court, j'allais dire plus c'est court, plus c'est bon, mais euh, ça dépend, mais plus c'est court, mieux c'est euh, sur le web. Je crois que quand on est créateur, on n'y pense pas vraiment, <rire> je crois. Et on se dit qu'on va avoir des millions de dollars. Et, euh, et donc on écrit, on écrit plein de choses. Et ensuite, quand on décide de tourner, là, il y a la réalité qui vient. Et, euh, et c'est là qu'on réécrit une deuxième fois ce qu'on a écrit une première fois. Et euh, avec euh, plus ancré en fait dans la réalité et donc dans la réalité, surtout, oui, budgétaire. Mais je trouve que et c'est aussi, je trouve que c'est là où les web-séries se rapprochent vachement finalement des courts métrages. Maintenant, on parle... Il y a toujours des courts-métrages et il y a toujours des réalisateurs de courts-métrages, ça existe toujours, et puis il y a des festivals, etc. Mais je trouve qu'on parle un peu moins maintenant des courts-métrages et de plus en plus de tout ce qui est euh, digital et web et tout ça. Mais je trouve que ça se, ça se rapproche parce que d'une manière générale, la web-série, c'est une carte de visite. Ça a très peu de budget comme étaient ou comme sont les, euh, les courts-métrages. Et, euh, et en même temps, moins on a d'argent, plus on est créatif. Donc je pense que c'est euh, un You're bon truc. Free? Euh, non,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 Dans l'absolu, moi je voulais bosser avec des gens que j'apprécie, avec des gens que je connais. La plupart des guests, je les connais plus ou moins parce que je travaille euh, en, en plateau télé aussi, donc ça me permet de les voir, de les rencontrer, etc. Moi, dans ma, dans ma tête, en tout cas, c'est oui, ça peut, ça peut aider parce qu'on se dit, il y a euh, les fans, en tout cas moi, me concernant, il y a euh, les fans de Moussa Mascri qui vont venir, les fans de Joe Star, les fans de Ruquier et, euh, et puis ça, ça agrandit, euh, ouais, ça agrandit les, les gens qui peuvent le voir. Donc. Pour moi, je trouve que c'est un avantage. Mais après, je, je pense que quand on est euh, dans la série digitale pure et dure, euh, machin, c'est pas obligé. Je pense qu'en série digitale, c'est plus le côté concept et tout ça. Moi, j'avais envie de, de m'amuser, j'avais envie qu'on s'amuse sur le tournage. Et donc, autant prendre des gens euh, qu'on aime bien pour bosser. Sur le web, en web série, on a moins de moyens. Donc, on peut pas avoir 50 personnes en scénario et puis, euh, et puis 50 conseillers en réel et puis 50 directeurs artistiques, etc. parce qu'on n'a pas les budgets. Euh, quand on est en indépendant euh, et quand on n'est pas aidé, <rire> c'est ça aussi. On n'a pas forcément les budgets euh, de prépa qui assurent du long métrage ou qui assurent des projets beaucoup plus importants. Donc, il faut savoir se débrouiller, il faut savoir tout faire. Et puis, d'une manière générale, moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui va cadrer, je sais cadrer aussi. S'il y a quelqu'un qui cadre, au moins, je sais quoi lui dire et comment lui parler. Donc, je pense que de toute manière, et c'est très formateur pour ça, le web permet de faire plein de choses en même temps. Il faut faire attention de ne pas être dépassé. D'une manière générale, parce qu'à un moment donné, il y a l'écriture du scénario OK, mais quand on est sur le plateau et qu'on est réel, on est réel et on ne fait pas d'assistana réel, et on ne fait pas de régie, etc. Donc quand on a l'habitude de tout faire, c'est ça qui est où il faut arriver à, à se cadrer, etc. Mais, euh, mais je pense que c'est bien et que c'est super formateur de, de, de plus ou moins tout gérer.